Il y a un drame dans le monde du coaching. On a des milliers de coachs qui veulent aider, mais qui n'arrivent pas à développer leur business parce qu'ils n'arrivent pas à développer leur entreprise. Et ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de ta faute, parce que quand tu t'es lancé dans le coaching, tu voulais juste aider les gens en les coachant. Et là, tu découvres qu'il faut faire du marketing et de la vente. Et du coup, bah, c'est nouveau pour toi. Et forcément, tu manques de compétences, de connaissances. Et du coup, ça, c'est normal. Et c'est aussi normal que tu n'arrives pas à développer ce business parce que tu as certainement vu beaucoup de conseils sur le web, hein, même les miens, à travers mon livre notamment. Et tous les conseils ne te parlent pas. Toutes les stratégies, les tactiques ne te parlent pas. Et le problème de tout ça, la conséquence de tout ça, c'est la procrastination. Et du coup, tu es frustré parce que tu es là, il y a des gens qui ont besoin de toi et tu aides les gens et il n'y a rien qui se passe. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Du 1er au 10 septembre 2022, on va faire deux choses. Oui, je vais t'enseigner de la théorie. Mais ça, je le fais déjà toute l'année. C'est juste que là, on va le packager d'une façon très logique, étape par étape, pour que tu comprennes vraiment les implications de chaque étape et comment les tactiques s'imbriquent pour pouvoir faire un tout et que tu puisses vraiment avoir un système marketing qui te permette d'avoir des clients. Mais, mais, mais, si on fait un challenge du 1er au 10 septembre, c'est pas juste pour te donner de la théorie. C'est parce que chaque jour, j'aimerais que tu puisses passer à l'action. J'aimerais te donner une mission qui prendra 15 à 30 minutes. Et si tu fais chaque mission durant les 10 jours, je te promets pas euh, X euros, X ventes. Par contre, je te promets que tu vas avancer. Je te promets que pendant ces 10 jours-là, tu vas avancer plus qu'en plusieurs mois si tu étais tout seul. Et du coup, j'ai une pédagogie, j'ai une méthodologie euh, pour t'aider dans ce sens-là. C'est-à-dire que chaque jour, tu vas accéder à du contenu de formation avec une fiche de mission interactive où je vais pouvoir voir comment tu avances. Et il y aura même des coachés en groupe où tu pourras poser tes questions et avoir des réponses personnelles si tu as des questions spécifiques. Et si on fait ça chaque jour pendant 10 jours et que tu vois que tu as des camarades et d'autres personnes qui participent avec toi, qui y a un groupe WhatsApp pour pouvoir t'encourager, ben, non seulement tu vas passer à l'action, avoir des résultats, mais tu vas faire ça dans un plaisir et une convivialité comme tu l'auras jamais vécu auparavant. Sauf si tu as été client chez nous peut-être auparavant. Évidemment, euh, c'est différent. Mais si tu n'as jamais travaillé avec nous, tu verras. J'ai hâte de te faire découvrir ce format interactif et convivial. Et ça fait maintenant des années qu'on accompagne des clients. Donc, j'ai hâte de te proposer ce challenge. Mais one more thing, comme le disait euh, Steve Jobs, on a un bonus. On a un bonus exclusivement réservé à ce deuxième challenge qu'on organise. Et je ne sais pas si je vais le refaire parce que… Parce que pour tout dire, c'est assez prenant. Mais j'ai décidé de l'offrir, je me suis engagé auprès de mon équipe et c'est mon cadeau pour toi parce que j'ai envie que tu réussisses. Pour chaque participant qui s'inscrit au challenge, et c'est pour ça qu'on a fait un challenge payant cette fois-ci parce qu'on on veut pas de touriste", okay « touristes », Ok, je mets des guillemets. Je vais t'offrir un temps de coaching uniquement basé sur le mindset. Si tu t'inscris au challenge, je t'offre 30 minutes de coaching, rien qu'avec moi, on va parler que de mindset. On va débloquer ce qu'il y a à débloquer. On va voir, on va mettre de la lumière sur euh, tes peurs. On va voir qu'il y a du de l'auto-sabotage et on va trouver les solutions ensemble. Donc, il y aura un questionnaire d'évaluation, il y aura la session et tu vas repartir avec une carte heuristique de ton plan d'action, rien que pour toi. J'ai vraiment hâte que tu rejoignes le challenge, qu'on passe ce temps ensemble pour travailler ton mindset. Et si tu es intéressé, c'est très simple, inscris-toi en dessous de cette vidéo et j'ai hâte de te retrouver.